J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo très particulière Parce qu'il s'agit d'un vlog euh, genre de vidéo que je ne fais jamais Je vais vous poser Ou tenter <rire> Et je vous retrouve puisque je pars en Suisse grâce à l'agence Influence for Brands Avec mon plus bel accent comme d'habitude Et franchement ça va être trop trop trop trop trop bien Donc je pars pour Paris d'abord, je dors une nuit à Paris Et euh, ensuite on part demain matin très tôt Donc c'est parti, vous êtes prêts Moi j'en peux plus, let's go on est arrivé en Suisse, ça y est donc là je suis dans ma chambre, et la chambre est trop belle, la vue est magnifique, je vais vous montrer tout ça et on a des petits cadeaux de partout, c'est un truc de fou. Bon alors quand on arrive dans la chambre c'est comme ceci, on a des armoires de partout, oulala, là là trop joli et comme vous pouvez voir on a des cadeaux The Body Shop, The Body Shop, The Body Shop, <rire> The Body Shop, les lits qui sont trop trop grands, qui leur l'air trop bien. On a encore un petit tote bag The Body Shop, je vais regarder ce qu'il y a dedans tout à l'heure. Et on a également en cadeau euh, un casque, alors la marque, le... c'est Nether, voilà. Et il paraît que ce casque est génial, Léa m'a dit ça tout à l'heure. Euh, parce qu'en gros c'est plein de trucs pour dire que c'est contre les tests sur les animaux. Oh mais non Mais non J'ai un produit The Body Shop avec mon prénom euh, je, suis... je suis sur le cul en fait, bon, c'est le cas de le dire, je suis assise actuellement. Et voilà la vue de la chambre si c'est pas magnifique, les chalets, je trouve ça sublime franchement, c'est un truc de fou. Le petit détail, mais ici il ne faut pas être close trop parce que les ascenseurs... Alors génial, merci. En gros, il n'y a pas de porte. Voilà, tu, tu vois le mur quand te, genre, tu descends. C'est flippant. Bonsoir. Oui. <rire> oh, oh là là. C'est pas la même vue, c'est sûr. Vous de guetter il y a Attends je regarde sur l'écran de nez. <rire> elle est là, elle est là, regarde, elle fait ça sur les belles. Parce que je suis un peu trop. Ah ça se fait, donc là il est presque 8h Je vais aller rejoindre les autres pour prendre le petit déjeuner Et ensuite le programme ce matin C'est qu'on a un atelier euh, Influence for Brands Donc je pense qu'en fait ça va être un atelier Pour nous aider euh, Nous donner des conseils pour nos chaînes Nous aider euh, pour progresser sur nos chaînes Donc de toute façon je... C'est hey, marrant la caméra t'aider, ben, <rire> On l'a pété, hein, c'est parce qu'avec la neige, Allez, je décède des yeux. Allez, oublie, éblouie la, la petite dame. Non, mais c'est magnifique. Bon, on vient d'arriver. J'ai le nez rouge. Voilà, je n'ai aucune crédibilité. Mais on vient d'arriver dans un espèce de restaurant pour prendre un thé et la vue. Mon dieu, regardez la vue. Vous voulez voir de la sexitude Je teste vraiment la mocheté actuellement. Nous sommes dans ce qui s'appelle le palais des glaces. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est de la glace. Et c'est joli. C'est très joli. Putain, c'est trop beau. Petit lookbook, petit lookbook Elle a un petit un manteau de saison. <rire> ah oui, un lamp de doudoune Troisième jour en Suisse à fait. donc là on va aller prendre le petit déjeuner. Je vais aller rejoindre Emma dans sa chambre et on va sûrement rejoindre Léa et euh, Lisa. Et euh, ce matin au programme, c'est un atelier scénario avec Maxime Roy, si je me trompe pas. Salut les gars, je m'incrus sur le vlog de Margot tout simplement parce qu'elle est allée chercher son téléphone et que du coup elle est partie en courant. Et du coup, elle a laissé ses affaires et sa caméra, donc je ne pouvais pas passer à côté de cette occasion. Voilà. Non mais <laughs> ta elle. Allez file. <hahaha> And bring your friends it's fun to lose and to pretend she's over Pour le dernier jour en Suisse. Donc, programme aujourd'hui, euh, petit déj. Ce matin, on a un atelier high-tech, j'ai pas trop compris, on verra bien. Et puis après, on a quoi 7 heures de voyage Oh ouais, au moins. Hein. Voilà. <rire> Jusque Paris. Et Emma et moi, ce soir, on dort encore à Paris. On rentre pas encore chez nous, donc, euh, donc je la supporte encore quelques heures. Et puis. Puis voilà, j'en ai marre, mais bon. T'es un peu triste là Vous êtes triste de partir, les filles Oui. Ah non, j'en ai plus d'elle. Ah, Ça va me faire du bien là. Ah. Je vas pas pouvoir dormir en paix. Euh... Mais je dors même pas avec toi. Je vais plus avoir de paix sur moi. Alors en fait c'est elle qui m'appelle tout de suite, mais c'est pas grave. On est arrivé dans la chambre d'hôtel avec Emma, euh, donc on dort encore à Paris euh, cette nuit, puisque quoi? Bordel, là, il y a Léa et Lisa qui sont perdus je crois. Mais on est là ben On vous a dit 45 Non, on pas dit. Mais si on a dit. Et vu que Léa et Lisa sont fans de nous, elles ont pas pu s'empêcher de venir avec nous au McDo tout à l'heure. Bah oui parce qu'on t'aime. Ouais. ouais. mais et pas moi. Monsieur. Un monsieur... Petit je vous, euh, un petit peu, un petit peu. Bon, le réveil est compliqué. Surtout quand tu te réveilles avec Emma à côté. Ah ainsi. Oh si Voilà, on va aller prendre un bon petit déjeuner. Et puis aujourd'hui, c'est le retour à Rennes. J'ai pas envie de rentrer. Je voulais vous parler d'un mascara que je suis en train de tester. Donc là, vous voyez, j'ai un oeil démaquillé et un oeil maquillé avec le mascara. Et regardez l'avant-après. C'est un truc de malade. Mon dieu, je suis choquée. Je crois que ça devient euh, définitivement mon mascara chouchou. J'ai jamais testé jusque là. Pour ceux qui sont intéressés, c'est un SLA. Et c'est le Oversize. Bah bah bah bah bah bah bah bah je vous écrirai ça sur l'écran. Je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Parce que je suis nulle en anglais. Comme d'habitude. Et l'avant avant, après. Oh my god. Oh my god. Oh my god. C'est -ce <rire> quelle marque déjà SLA. C'est ouais. trop bien. Mais oui, j'avais déjà entendu quelqu'un parler. Et bah moi, j'avais testé un autre mascara. Mais je l'aimais bien. Mais pas plus que ça. Mais alors celui-là. Il fait un enfin, volume et une longueur de malade et euh, je suis vraiment je suis... je suis sur le cul. On dirait que je suis belle avec ça. If you don't move, I'm gonna kick your ass. Yo tout le monde, c'est la plume. Euh, Aujourd'hui on va se plumer. Allez Voilà, ça fera l'intro de ta prochaine vidéo. Merci, Ciao. Merci.